Bonjour tout le monde, alors figurez-vous que cette semaine j'ai eu la grippe, voilà. Alors j'ai pris du Sarah, dilué dans du miel, j'ai fait des inhalations de citron et c'est justement l'huile essentielle de citron dont je vais vous parler aujourd'hui, citron, citrus, limone ou limonum. Alors... Le citron, vous le savez, il est cultivé sur le pourtour méditerranéen, en particulier en Espagne, qui est le premier producteur européen. L'huile essentielle de citron, elle est faite à partir de la pression à froid de l'écorce de citron, ce qui en fait plus une essence qu'une huile essentielle. Mais pour faire simple, on dira huile essentielle. Donc vous n'êtes pas sans ignorer citron est un agrume et lorsque l'essence est fabriquée à partir non pas des feuilles ou des fleurs comme en général pour les huiles essentielles mais des écorces Dès qu'on parle d'agrumes et que c'est fait à partir d'écorces, à ce moment-là, attention, l'huile essentielle est photosensibilisante, c'est-à-dire que vous devez absolument attendre entre 8 et 10 heures avant de vous exposer au soleil, sinon vous risquez de voir des, des taches sur votre peau, à l'endroit où vous vous êtes mis l'huile, qui ne partiront très certainement jamais et euh, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les huiles essentielles d'agrumes qui sont faites à partir d'écorces parce qu'elles sont donc photosensibilisantes. Donc... Revenons à euh, l'huile essentielle, donc il faut 3000, à peu près 3000 citrons pour produire un litre d'essence. Le citronnier vient très probablement d'Asie, on le connaît depuis environ 3000 ans, puis avec les échanges commerciaux, ben, il aura fini par s'installer sur le pourtour méditerranéen, entre autres, puisqu'on en trouve aussi en Californie par exemple. Revenons aux choses qui fâchent un petit peu. Donc on a dit photosensibilisante, ça ok, vous aurez compris. Mais aussi, elle peut contenir jusqu'à 80% de limonène. Le limonène, c'est ce qui fait l'odeur du lemon, du citron. Mais euh, le limonène, c'est aussi, fait partie de la famille des monotherpènes. Et si vous avez l'habitude de me suivre, vous avez déjà entendu ce mot-là et vous savez que le monoterpène, c'est dermocaustique, à savoir très irritant pour la peau. Mais vous savez aussi que les monoterpènes, ils ne sont pas que méchants, hein, évidemment, ils ont de belles propriétés. Et pour ce qui est du limonène, eh bien ça va vous apporter des propriétés antiseptiques, antivirales, antibactériennes, décongestionnantes respiratoires. Donc ouf, on est rassuré. Maintenant on est aussi prévenu. Attention alors avant d'aller plus loin, je le répète, pas sur la peau sans être diluée, pas sur la peau avant d'aller au soleil. On peut utiliser cette huile essentielle de citron en voie orale, en inhalation et en voie cutanée. Mais en voie cutanée, vous l'aurez compris, la voie cutanée, euh, elle est loin, loin, loin d'être la voie royale. D'accord Alors, comme l'huile essentielle de citron, elle est digestive et antinauséuse, on la retrouve beaucoup pour ça, la voix orale va être euh, diluée aussi. Hein, euh, attention, hein, parce que euh, c'est comme pour la voix cutanée. On voit plein de conseils sur Internet, etc., pour la digestion, contre les nausées, qui vous disent, ou même contre les mots transports, qui vous disent, allez, hop, une petite goutte de, de citron, et puis une ou deux gouttes pures, et puis c'est bon. Mais non, non, non, non, non, non, non. Si elle est irritante pour la peau, vous imaginez bien qu'elle l'est aussi pour vos muqueuses. Donc, vous la diluez par la voie orale, donc avec du miel, avec de la mine de pain, un morceau de sucre, ce que vous voulez, mais pas pur. Euh, et pas non plus deux gouttes dans l'eau, parce que ça, c'est pas de la dilution. Euh, l'huile essentielle, je vous rappelle qu'elle ne se dilue pas dans l'eau. Si vous mettez de l'huile, même sans parler d'essentiel, dans de l'eau, vous verrez que ça se mélange pas. Pour l'huile essentielle, c'est pareil. Donc, deux gouttes de citron dans de l'eau, ça ne marche pas non plus, d'accord on va partir du principe que ça maintenant vous le savez. Donc en voie orale, elle est aussi conseillée pour les calculs rénaux, les troubles de la, les troubles de la circulation sanguine, pour l'olfaction, la diffusion, l'inhalation, alors là on fonce. Là par contre on pourrait dire que c'est la voie royale, en olfaction elle va avoir un effet anti-stress, en... En diffusion pareil, vous, vous allez la faire diffuser dans la pièce, elle aura aussi en plus un effet euh, assainissant euh, de l'air. Et en inhalation, c'est comme ça que je m'en suis servi cette semaine, eh bien, et elle va dégager les voies respiratoires et soulager le rhume. Quelques gouttes dans de l'eau chaude, donc là on n'attend pas à ce que ça se dilue, hein, c'est juste que la chaleur va augmenter l'odeur, etc. Mais vous mettez votre bol au-dessus de la... Du, votre tête au-dessus du bol, une petite serviette sur la tête, et le tour est joué. Donc pour ça c'est chouette. Pour la voie cutanée, bon bah là vous l'aurez compris, hein, c'est en prenant de grandes grandes grandes précautions. Elle a des propriétés pour soulager les piqûres d'insectes. On voit aussi qu'elle est utilisée pour lutter contre la cellulite. Mais si vous l'utilisez en sortant de la douche et qu'ensuite vous allez vous bronzer le cuisseau au soleil, autant vous dire que c'est une très très mauvaise idée. Donc diluer Ok, et pas de soleil sur les zones massées pendant 8 à 10 heures. Je le répète, mais c'est important, 8 à 10, 8 à 12, enfin, voilà, euh, vraiment, euh, pas, pas juste après vous, vous, vous allez au soleil. Non, ça c'est non, vous allez vraiment avoir des, vous pouvez avoir des tâches, hein, des débiles. Donc, il faut savoir que l'huile essentielle de citron, elle se conserve environ 3 ans. C'est pas une huile essentielle qui va se conserver très longtemps. Après, elle peut virer. Si ça vous arrive, à ce moment-là, ne la jetez pas. Elle a toujours ce parfum, euh, elle a plus les propriétés, elle va peut-être aussi donc même virer en termes de parfum. Mais en tout cas, elle a toujours ce fond de citron. Donc vous pouvez parfumer vos produits ménagers sans problème. Dans les planches de Sophie, vous retrouverez euh, l'huile essentielle de citron sur la carte Calcul réno. Voilà. J'ai juste utilisé celle-là puisque effectivement dans les planches de Sophie, j'ai plus l'habitude d'utiliser euh, en voie cutanée et celle-là n'est pas conseillée pour la cutanée. Maintenant, elle est royale pour la voix orale, donc j'ai quand même mis une utilisation voix orale pour euh, le citron. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, aimer, commenter. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao